Bon, Madame Zomda, euh, vous êtes euh, ici sur le stand de, du réseau euh, Canopée Oui, voilà, euh, je suis euh, en plein centre du centre Canopé qui met en, en avant une exposition sur, justement sur les Amérindiens. Alors Merci. donc hier, hier à la radio on a eu euh, donc, euh, une explication sur le réseau Canopée qui se veut un, un réseau éducatif avant tout pour apprendre sur le patrimoine et donc ce matin vous êtes venu euh, dans le cadre de la caravane des quartiers ici à chalchère Terville, grand village et est-ce qu'il y a eu des... Des report de Brombée déjà depuis ce matin Alors oui et non, puisque nous sommes en plein retour justement des, de, de la mise en place de la caravane des quartiers, donc nous attendons, nous, nous avons eu très peu de visiteurs ce matin, mais nous espérons que le reste de la journée sera porteur de plus de, de visites. Voilà, c'est peut-être parce qu'il y a eu tellement de reports aussi que les gens ils ont dit ben non, un, deux, trois, vous savez c'est comme le, le dessin animé des petits cochons, tu sais deux, trois fois, et après il n'y croit plus, et que le loup, il vient, bah, il balaye la maison. Voilà. C'est certainement le, le défacteur. facteurs, euh, nous avons dû faire face à un contexte sanitaire qui ne nous étions pas toujours euh, favorable, ouais. mais nous espérons que, bon, que ce sera la bonne, et que là, nous sommes bien en place pour euh, dérouler de la caravane des cartes. En tout cas, vous êtes là donc aujourd'hui, encore jusqu'à 17h, 18h, non euh, jusqu'à 19h quand même, jusqu'à 19h. Ok, et donc euh, on, on invite donc les, les, les visiteurs, hein, ceux qui veulent venir découvrir justement ici les Amérindiens, puisque de la l'arrivée de la euh, des colons à euh, les Arènes qui était déjà bien avant. Vous avez ici des, des, des, des, des, des panneaux qui indiquent justement l'histoire, et puis aussi des, des, des bandes dessinées, je crois, que ça, ça reste plutôt aux enfants, ça Oui, voilà, nous essayons d'attirer un public intergénérationnel qui s'adresse à les tranches d'âge, autant pour les enfants, pour les jeunes enfants, les adultes, et bien sûr, les seniors ne sont pas oubliés. En tout cas, je vous remercie, Mme Zabda, et j'invite justement tous nos auditeurs et puis ceux qui nous suivent aussi sur le Facebook on arrive de venir donc visiter, et d'apprendre de se cultiver ici parce que ça a l'air très intéressant. Merci et puis bonne manifestation. Madame Mais je vous remercie et puis on souhaite la bienvenue à tous ceux euh, qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Ça a été ça Oui, c'était impeccable. Vous êtes une vraie prouve. Bon, Robert, on essaie. Hein on essaye.